L'accueil du chien dans, euh, bah dans les commerces, euh, dans les, les structures type, euh, bon, euh, tout ce qui est cabinet dentaire, donc ça c'est négatif, euh, les hôpitaux c'est négatif, ça, ça se comprend, ça je le conçois, mais interdit euh, à Carrefour, euh, je vois pas pourquoi, euh, interdit au cinéma, je vois pas pourquoi, euh, bon, la même, euh, je vous dis, euh, presque interdit dans un, dans un bus euh, alors que clairement euh, une personne en situation de handicap visuel, si elle ne prend pas le bus, euh, je pense qu'elle se déplace pas. On a une carte euh, qui stipule que euh, d'après un article, alors je connais pas exactement l'article, mais euh, on a l'autorisation de, de pouvoir avoir ce chien guide d'aveugle euh, dans les transports en commun, dans les lieux publics euh, et sans, sans muselière. Sauf qu'il n'y a pas de statut de chien guide d'aveugle pendant son apprentissage et après euh, sa réforme. C'est-à-dire que le chien guide d'aveugle a un statut légal du moment où il est en activité. Légalement, si, euh, si Carrefour euh, veut nous, nous refuser l'accès, il peut. Parce qu'il n'y a pas de statut. Cette complicité qu'on a ensemble, euh, bah déjà qu'il va faire un bon chien guide d'aveugle, euh, mais qui fait aussi la complexité émotionnelle, c'est aujourd'hui euh, j'ai fait le chien à mon image euh, qui sera demain à l'image de la personne en situation de handicap visuel mais au final c'est on va m'arracher une, euh, une partie de mon affection, une partie de moi, une partie de ce que j'ai donné euh, à, à ce chien. J'adhère à une association qui a pignon sur rue et c'est surtout une association qui va permettre de mettre en relation un outil euh, avec une personne qui va pouvoir l'utiliser et j'espère dans les meilleures conditions. Le but de l'association, c'est de donner des chiens guides d'aveugles gratuitement à, euh, à des personnes en situation de handicap visuel. Donc j'ai eu le choix d'avoir euh, ce, ce chien guide d'aveugle. J'ai passé euh, plusieurs entretiens avec euh, justement euh, la personne qui est en charge du, euh, du, du recrutement pour les familles d'accueil j'ai rencontré l'équipe technique et suite à tous ces entretiens, voilà, on, on m'a fait un retour positif en me disant voilà, effectivement as le profil pour devenir famille d'accueil. La formation, euh, je dirais, du début de l'apprentissage qui est l'apprentissage de la propreté, l'apprentissage de l'obéissance jusqu'à l'apprentissage du guidage spécifique en milieu urbain, c'est 22 mois. Au jour où on l'a pris pour la première fois et et la première fois qu'on s'en occupé c'est un chien entre guillemets qui n'avait qui rien à donner. Voilà. Il avait plutôt tout à apprendre. Il a son professeur principal comme on avait au collège. Euh, on va dire la famille d'accueil, c'est si son professeur principal. Il va, il va coordonner euh, un petit peu le, les déplacements, il va lui apprendre à être propre, euh, il va le, le, le rappeler à l'ordre si besoin et ensuite il a les professeurs spécifiques que le professeur principal, ben, il ne peut pas incarner puisqu'il n'a pas toutes les compétences. Et donc, il ben, y a l'éducateur technique, il y a la psychomotricienne qui va travailler avec le chien et avec la personne en situation de handicap. Vous avez le directeur technique qui va lui être en charge ben, de toute la coordination de l'équipe pédagogique et qui demain va aussi intervenir avec, pardon, avec la personne en situation de handicap pour choisir le chien adéquat. J'en ai parlé à mon employeur. Mon employeur qui au départ euh, était surpris de la demande mais pas du tout réticent, euh, m'a dit, bon, moi bon, il n'y a pas de souci, il euh, faut que j'en parle euh, à la direction générale. La direction générale a eu, donné son accord euh, fermé définitif comme quoi euh, c'était voilà, une bonne initiative. J'avais une collègue qui, euh, qui avait dit au départ, oh là là, moi, je ne enfin, vais pas dire que je ne veux pas en avoir un parce que ça, ça te pénaliserait pour l'avoir, parce que la, la, vraiment la question c'était... J'ai posé la question à tout le monde. S'il y en avait un qui était, qui était vraiment. Euh, comment dire, qui avait une réponse négative, on prenait pas de chien. Cette personne a dit bon, on le prend, mais bon, euh, voilà, moi je suis, je suis pas pour, pas là, faut, faut pas qu'il vienne me, me voir parce que voilà, on sera pas copains. Et au final, c'est celle qui s'en occupe le plus. Voilà. J'ai pu accueillir donc, euh, donc Opsi, qui est devenu un petit peu la mascotte du bureau, euh, qui vient au, tous les jours au bureau et qui, euh, aujourd'hui, euh, voilà, est, est plutôt en phase de devenir euh, un chien vide d'aveugle d'ici euh, six mois. Je voilà. vais poser la question. Est-ce que je suis capable... D'accepter les contraintes qui sont euh, les contraintes euh, liées à l'animal. C'est ensuite d'accepter euh, ben, un détachement futur, puisque euh, qui dit euh, élève chien de guide d'aveugle euh, dit aussi déchirement, euh, même s'il si, euh, peut se gérer, même si ça s'apprend aussi euh, de se détacher d'un chien, mais voilà, d'accepter ce détachement et ensuite avoir la capacité de pouvoir le prendre avec soi, je dirais presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au travail c'est mieux, mais en tout cas à la maison, de ne jamais le laisser plus de deux heures seul. Donc déjà réfléchir à tout ça, si vous avez déjà réglé, enfin, réglé tous ces, toutes ces problématiques, demandez à l'association si eux pensent que le, le profil peut être intéressant. Une fois que vous avez réuni, euh, ces, je dirais, tous ces critères, normalement, vous aurez une réponse positive de, de l'association. J'ai un parcours assez atypique. Euh, j'ai fait une année de césure pendant mes études, pendant laquelle euh, donc, je suis parti euh, six mois au Canada. Il me restait six mois, euh, on va dire, à, à travailler ou à ne rien faire sur, euh, sur Lyon. Et j'ai décidé de travailler dans une société d'intérim qui m'a envoyé dans, une, euh, dans, dans un centre d'aide par le travail Auquel, euh, bah, de tout de suite j'ai adhéré en fait, euh, à la façon de travailler les gens. J'étais au départ euh, dans, une, dans ce qu'on appelle un foyer d'hébergement. Donc je m'occupais des personnes euh, au jour le jour, je les accompagnais dans les tâches quotidiennes. Du coup, j'ai vraiment adoré ce, ce lien qu'il y avait avec la personne euh, en situation de handicap et aussi cette flexibilité qui me permettait de continuer mes études. En ayant connu le handicap, c'était un handicap euh, physique, j'ai voulu continuer dans cette voie, mais vu les études que j'avais faites, je ne pouvais pas prétendre à un emploi on va dire, dans le social. Donc du coup, j'ai décidé de tout quitter pour un emploi stable dans ma branche qui était la finance. Donc Du coup, je suis arrivé dans ma société et au bout d'un an, j'ai vraiment eu un espèce de manque qui s'est fait remarquer, quoi. Même, euh, même au quotidien euh, dans ma famille. Les gens me disaient ah « oui, euh, il te manque quelque chose que, que tu avais avant que tu n'as pas. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le, le côté social de mon job que je n'ai pas en fait. Le but ici, c'est de faire de l'argent, euh, c'est d'avoir effectivement des relations avec des gens, mais toujours dans un but financier et pour faire fonctionner une société qui a un modèle capitaliste. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir. Agir pour une association ou pour une personne en particulier pour avoir ce côté social que j'avais plus dans, dans ma vie en fait. Je pense que je n'arriverai jamais à, à être satisfait et en termes satisfait et me dire « ça y est, c'est fini, euh, maintenant euh, euh, on va vivre sur nos lauriers et puis, euh, puis attendre euh, gentiment euh, la fin. Voilà. » Non, moi j'ai plutôt... Euh,